Je pense à ce que je vais dire plus tard, je pense à ce que j'ai dit avant, et genre... Euh, il faut que je dise un truc qui me fasse rire. <rire> voilà, hein. Tipo les gens, aujourd'hui, on va parler d'un mot et de ses déclinaisons qui ont à la fois aidé et pas aidé pendant ma transition, ma définition en tant que personne trans, etc. Je vais parler surtout du mot transgenre. Le premier mot pour désigner les personnes trans que j'ai rencontré dans, dans ma vie, ça a été transsexuel et c'est un mot qui a véhiculé tout un tas de bagages, tout un tas d'imaginaires qui étaient attachés à tout un tas de choses qui ont fait que bah, ça empêchait mon identification en fait en tant que personne trans parce que j'avais du mal à m'identifier en tant que personne. Transsexuel. Ça, ça a été un, un gros souci. J'ai développé un petit peu dans les mots interdits pourquoi je trouve que le mot transsexuel il faudrait éviter de s'en servir, même si je comprends complètement son attachement de par bah, le fait que c'est un mot qu'il utilise depuis plus longtemps, qui a été utilisé énormément dans les luttes, etc. Mais c'est vrai que aujourd'hui j'ai l'impression que ça confuse plus qu'autre chose et que pareil, il voyage avec un bagage d'idées en fait tellement lourd que bah, moi c'est quelque chose qui m'a empêché en fait de faire ma réalisation. En tant que meuf trans, et du coup, je, je pense que l'existence de ce mot et son. un peu son. le fait qu'il était omniprésent dans les espaces auxquels moi j'avais accès en tant que bébé egg, <rire> bah du coup, ça, ça a clairement augmenté ma, la, la période avant que, avant que je réalise et que, que je m'accepte en tant que meuf trans. Et le mot qui m'a permis, en fait, de, de briser ma coquille et de me rendre compte que la personne que j'étais pouvait s'identifier à ce mot-là, ça a été transgenre, en fait. Parce que, bah, toutes les personnes qui publiaient à propos de ça étaient très en mode euh, légitimisation, étaient très en mode validation, étaient très en mode, euh, c'est pas à propos des parties génitales, étaient très en mode, euh, c'est pas une maladie, etc, etc, etc. Et il y avait aussi ce côté, c'est juste un adjectif, en fait. Alors que transsexuel, on a tendance à dire, un, une transsexuelle, personne ne sait le genre et correctement, tout le monde le genre, enfin, voilà. Voilà, c'est un merdier sans nom. Et transgenre, c'était vraiment OK, c'est un adjectif. Donc, Du coup, je suis une femme, ça OK. Et en plus, bah, il se trouve que je suis transgenre parce que j'étais assigné homme à la naissance. Et ça, c'est un truc en fait qui m'a aidé énormément à réaliser ça, à m'approprier ça, à faire mon coming out à moi-même et ensuite à faire mon coming out aux autres personnes. C'est aussi de ça qu'est né le fait que, euh, notamment au début de ma transition, j'étais très très euh, vocal sur les réseaux sociaux en mode il faudrait arrêter de dire transsexuel etc. Bref, et du coup c'est un mot que j'ai énormément utilisé et que j'ai vraiment essayé de promouvoir et de dire voilà on ne dit pas transsexuel, on dit transgenre, pourquoi, quelles sont les, euh, les connotations de transsexuel quels sont les avantages de transgenre, etc. Au fur et à mesure, en fait, déjà, j'ai réalisé l'espèce de baston idéologique qu'il y avait entre personnes qui s'identifiaient transgenre et personnes qui allaient plus défendre l'usage du, du terme transsexuel. J'ai réalisé qu'il euh, y avait un conflit générationnel, qu'il n'y avait pas qu'un conflit d'idées, que les choses étaient globalement beaucoup plus compliquées, en fait, que ça, que trouver le bon mot, et que tout le temps qu'on passait à se foutre sur la gueule euh, sur des questions de vocabulaire, c'était du temps qu'on perdait à créer une vraie compréhension, en fait, entre personnes euh, trans et non-binaires, et gender non-conforming, et du coup, du, du temps qu'on passait en moins euh, à, à militer, en fait, efficacement. Alors qu'il y avait effectivement un mot sur lequel tout le monde a priori s'entendait, euh, voilà, qui était trans, qui avait tendance à également s'utiliser aussi euh, à peu près euh, comme nom commun et comme adjectif, mais qui, à mon sens, avait ce côté un peu... On est moins, du coup, dans une connotation hyper précise de voilà, euh, c'est comme ça que ça se passe, le genre c'est ça, etc. Ça fait référence à tout ça. Et plutôt, on était plus un mode dans un côté un peu plus, euh, un peu plus décontracté, un petit peu plus... Euh, le mot a pas tant d'importance que ça, en fait. Et on peut se concentrer sur quelque chose qui est, qui est plus important, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme bagage qui voyage avec, tout ce qu'il y a comme vécu qui voyage avec, tout ce qu'il y a comme discrimination qui voyage avec. Et c'est pour ça que j'ai complètement arrêté d'utiliser... Euh euh, transgenre et que euh, c'est un peu dans le même temps en fait où j'ai fait le shift en disant euh, voilà je suis une femme transgenre j'ai commencé à dire je suis une meuf trans donc il y avait un côté beaucoup plus euh, un côté lâcher prise en fait par rapport à qui je suis et comment je me présente notamment aussi il y avait un peu le côté euh, bon bah voilà c'est qui je suis euh, oui euh, la féminité c'est chelou c'est compliqué la mienne elle est bricolée enfin je trouve qu'il y a eu beaucoup de force en fait à genre lâcher le mot transgenre pour moi et voilà, et, et plus être en mode oui bon voilà, je suis une meuf trans, c'est ok et, et c'est vrai que dans le même moment il euh, y a eu aussi une espèce de transition en fait de oui, transgenre c'est juste un adjectif, etc je suis surtout une femme, etc euh, mais plus, ok, ma façon de vivre ma féminité, ma façon d'être euh, une femme est intrinsèquement liée en fait, au fait que je sois une nana trans, je veux dire, ça, ça traverse l'intégralité de, de mon expérience, que ça soit de la rue, de mes vécus, les contacts que j'ai avec les gens, etc, tout est imbriqué en fait, avec mon expérience d'être une personne trans, parce que les deux voyagent ensemble, les deux sont pas sont pas séparables, il n'y a aucun moment où j'ai eu l'impression d'avoir un vécu vraiment de femme cis, il y a toujours il y a, un côté, euh, bah, il y a eu, toujours eu le côté trans qui voyageait avec, parce que oui, le, la société étant ce qu'elle est, escalée. être trans c'est tellement un truc énorme pour euh, la grande majorité des personnes cis, que bah, forcément moi je, le, je vis mon expérience de meuf avec tout ce, ce, cet embrassage de, de transidentité autour du fait que bah, oui ça m'apporte un éclairage qui est très très différent en fait de mon vécu de femme ça me donne tout un tas de, de perceptions en fait du genre de l'expression de genre de la façon dont le genre fonctionne etc etc etc qui sont intimement personnelles en fait et qui, qui sont très très accrochés à moi voilà c'est tout un tas de choses qui se, qui se sont débloquées en même temps au fur et à mesure que je laissais tomber mon usage du terme transgenre que j'ai fini par trouver euh, très euh, très limitant. Maintenant quand j'entends le terme transgenre ça, ça m'évoque vraiment ce vécu que moi j'avais d'essayer de trouver euh, le terme exact, la définition exacte et c'est comme ça qu'on va faire comprendre aux aussi parce qu'on aura les bons mots pour leur parler. Alors que bah, pas nécessairement en fait, c est, c est, en vrai j'en sais rien de, de, de, de qu'est ce qu'il faut etc mais c'est vraiment quelque chose qui m'a apparu comme beaucoup moins capital et beaucoup moins prioritaire au fur et à mesure que bah, du coup je me réappropriais des moyens de lutte, des, des éclairages différents, des apports culturels différents, des vécus de transidentité différents. Voilà, c'était une vidéo euh, très chelou, hein, qui partait un peu dans tous les sens. Euh, J'espère que vous l'appréciez quand même. Euh, si vous voulez me soutenir, il y a toujours le utip avec des cool merch, avec euh, le moyen de donner des sous-mentionnements, tout ça. Euh, je fais toujours des nudes, il y a toujours le lien dans la description, tout ça, donc euh, faites-vous euh, faites plaisir. Hein. Et puis à la prochaine vidéo. Tipeee